Encore un rital beat pour un lyrical trip yeah. Souvent je me pose face à la mer et puis je me dis qu'on est rien Juste une goutte d'eau venue faire un bout de chemin Qu'on fait beaucoup pour aujourd'hui mais quand sera demain Qui a dirigé nos pas qui a mis les doigts sur mes mains Pour quelle raison je suis là Sommes-nous vraiment des humains On a trouvé de l'or, dès lors on fout tout par terre Tout est-il à refaire La monnaie, la guerre pour le bonheur de certains Contre celui des moins aptes à réagir face à tant de chagrin Je viens te poser une question Où est passé le tien de Bonheur, où est passé le mien Souvent, je me pose face à la lune Et puis je me dis qu'on est rien Les frontières sont créées, créant des clandestins Traitéant mes crayons pour passer un terrain Franchement, qu'est-ce que tu maîtrises dans ta vie Quasiment rien Chaque jour tu vis, tu tournes une page de ton destin Franchement, qu'est-ce que tu méprises dans ta vie Quasiment tout chaque jour le malheur se propage Tu deviens fou ouais, tout devient flou man Ya, yeah. Souvent je me pose face à l'orage Et puis je me dis qu'on n'est rien Pour comprendre les choses il n'y aura jamais d'âge Les hommes puissants d'aujourd'hui ça disant non la vente d'armement pour vendre leurs matos qui croyaient moins saignants Artifices, mitrailleuses ou même bombardement Écoutez ces cris, ce sont celui des enfants blessés dans la vengeance et la France Il me semble, c'est tromper le sens Et la plaie présente, ne vous y trompez pas Sans enfance, ces enfants deviendront grands Organisant leur défense, ils nous attendront au tournant Ce n'est que le début d'un éternel recommencement Ouais, d'un éternel recommencement Souvent je me pose face à la haine et puis je me dis qu'on est rien Que je suis content quand je contemple les éléments Beaucoup manquent, beaucoup mentent manque, Pourtant, je me rends compte qu'on est con D'être parti aussi loin Comme le véhido dans ses textes, je serre les poings Ya, comme le véhido dans ses textes, je serre les points. Yeah. Le textes, je serre les points. <rire> Souvent, je me pose face à la mer et puis je me dis qu'on est rien Juste une goutte d'eau, venue faire un bout de chemin Souvent, je me pose face à la lune et puis je me dis qu'on est rien les frontières sont créées, créant des clandestins traitéant mes crayons pour passer un terrain Souvent, je me pose face à l'orage et puis je me dis qu'on est rien Pour comprendre les choses, il n'y aura jamais d'âge Souvent, je me pose face à la haine et puis je me dis qu'on n'est rien Que je suis content quand je contemple les éléments Beaucoup morts, beaucoup mentent, mort, pourtant Je me rends compte qu'on est con, d'être parti aussi loin Comme le veillon dans ses textes, je serre les poings Ouais, Aliens crew gros Propagez ça les gars, propagez ça